Ils prennent un repas, euh, ils pensent toujours bon, ils vont payer 5 euros pour manger, ils s'attendent toujours à bon voilà, ils arrivent, ils se mettent les pieds sous la table, ils mangent et ils repartent et puis vous débarrasser.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 parce qu'on n'a pas, pas de masse salariale pour le moment sur, sur ce projet. On ne fait pas du mariage, on ne fait pas du, du baptême, on fait pas de. parce que ce parce n'est que pas notre intérêt premier. Enfin, on n'a pas, pas envie de faire ça. Nous on part du principe que la, la rue nous appartient entre guillemets. Notre projet, il n'y a, a pas ceux qui servent et puis ceux qui viennent, qui viennent consommer. On veut que tous les gens soient partenaires de.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 euh, provient d'un rayon euh, en, en, environ euh, 100 km... Euh. 2015, on a dû faire une quinzaine de sorties, et à chaque fois c'était une centaine de repas à peu près. On est un noyau d'une dizaine de personnes. Et comme on propose aux gens de venir participer à la mise en place du repas, autour de la préparation, peut-être on peut se retrouver une vingtaine de personnes à préparer le repas. On se rend compte que ça répond à un besoin en fait. Ça peut être les lycées, les associations, les particuliers, sur des foires bio, sur des sur, on travaille beaucoup sur Béziers avec la CIMAD. Que tous ces produits-là puissent être accessibles à, à toutes les personnes et pas uniquement à ceux qui ont de l'argent. Et puis de, de, soutenir des, de soutenir des producteurs locaux. Qui, voilà, en prenant leurs produits, on, a, on fait le pari que eux, ils, peuvent arriver à, ils peuvent arriver à vivre. Plutôt que la grande distribution s'adapte au consommateur, ça doit être le, le consommateur qui doit s'adapter aux produits de la terre. On consomme ce qui va être produit bah, dans la saison, ce qui va être produit dans le mois, parce que, parce que nous, quand on, on demande aux producteurs bah « voilà, on a un repas dans un mois, euh, qu'est-ce que tu peux, nous, qu que tu peux nous, nous fournir ?» Il est incapable de nous dire euh, un mois à l'avance s'il va avoir de, de la salade, s'il va avoir des tomates. C'est en fonction de ce que la, la terre va donner qu'il faut, euh, qu faut que, les, faut que les, les gens réagissent. Si on veut que les choses bougent, ça ne peut passer que par nous. Euh, Aujourd'hui, je fais, je fais le constat que je... je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 que les gens, ben voilà, ils le font parce qu'on propose un repas, mais c'est que les gens puissent se rapproprier cet espace public, puissent échanger, qu'ils ne restent pas chez eux en train de regarder la télé. Toutes les maladies que nous apporte l'agroalimentaire, le, les ravages que, que produisent les pesticides,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 de passer par des grosses structures comme ça, on sait que ben voilà, de, de, construire, euh, de construire des magasins, de, des grandes surfaces, euh, ça supprime de la terre, ça supprime du, du maraîchage. C'est compliqué comme c'est du bénévolat, euh, on est une équipe. Euh, bon, voilà, des fois il faut arriver à trouver l'énergie pour... Euh, pour, pour arriver à stimuler tout le monde. J'aimerais des fois que ça aille plus vite et, et, que, et que les choses se développent, se développent un peu plus. On n'a pas encore cette demande pourquoi salarier une personne. Et puis, euh, mais en même temps, on est, on est beaucoup sollicité et du coup on ne peut pas répondre à la demande parce qu'on parce que n'est qu'une équipe de bénévoles. Nous, quand on propose un repas, on dit aux gens qu'il faut, il faut s'inscrire en amont et il faut qu'on qu sache le nombre de personnes une semaine à l'avance. Parce qu'après on, on se retourne vers un producteur qui lui a besoin de temps pour préparer ses, ses commandes. Donc les gens ont du mal à, à intégrer ça quand, alors, quand on intervient. Alors c'est nous qui, sommes, qui proposons des choses ou alors des gens nous demandent d'intervenir. Donc quand on nous demande d'intervenir, on leur, on leur impose entre guillemets notre cahier des charges qui va être, bah voilà, pouvoir consommer, pas, pas faire un prix trop cher et puis euh, que des produits locaux et pouvoir justement, par rapport à toutes ces problématiques qu'on a soulevées, euh, qu qui, qui puissent nous donner le nombre de personnes, par exemple, une semaine à l'avance, ça ils ont du mal à l'intégrer parce qu'ils ont encore dans l'idée que bah, du jour au lendemain ils peuvent, euh, ils peuvent accueillir 30 personnes et puis euh, nous on va à la grande surface à côté, on va aller chercher euh, 30 kg de, de, de tomates ou de pommes de terre le producteur va avoir euh, pas beaucoup de tomates mais il va avoir énormément de courgettes euh, ou d'aubergines et, et le consommateur va vouloir manger des, de la tomate euh, voilà, du coup, pour lui, euh, ben, si son producteur, le producteur, avec qui, le maraîcher avec qui il travaille régulièrement, il ne peut pas lui fournir des tomates, et ben, peut-être qu'il va aller à la grande surface pour pouvoir se procurer des tomates. et Le, le maraîcher se retrouve avec énormément d'aubergines. Les différentes clés, ça va être euh, donc de consommer des produits locaux, euh, de travailler sans intermédiaire donc euh, travailler sans intermédiaire ça va être euh, de travailler en fonction du pic de production de, du maraîcher ça va être pour les personnes qui viennent consommer entre guillemets ou prendre le repas de ne plus être dans un processus d'immédiateté, c'est-à-dire de, de penser, de, de réserver en amont son repas parce que, parce que voilà, ça demande du temps de, de tout préparer et pour le marché et pour les personnes qui s'y préparent. Euh, et de commander en gros donc de, de passer par des structures euh, des structures euh, type groupement d'achat. L'autre clé également pour avoir un prix, euh, un prix abordable euh, euh, c'est de, de ne pas manger de viande en fait. Euh, c'est de ne pas manger de viande parce que le, le, le prix de l'assiette va, va passer du simple au double. Pour les restaurateurs c'est de proposer un plat, un plat unique et de travailler uniquement avec des produits, des produits du jour qui sont accessibles. Un maraîcher va travailler directement auprès d'un restaurateur, va travailler auprès d'un labo qui fait de la transformation, que, que tous ces gens se connaissent et puissent travailler en commun et que chacun puisse réagir, ça c'est une solution de synergie. le coût réel de l'assiette il va être de 4 euros nous on prend 1 euro supplémentaire afin de permettre de nous de réinvestir dans du matériel si on arrive à sortir une, une assiette à, aux alentours de 6-7 euros je normalement devrais pouvoir salarier une personne sur ce projet là alors après ça va dépendre de la de la quantité c'est toujours pareil ça va dépendre de la quantité de repas qu'on va proposer pour l'instant on a on a le, le côté itinérant et on, produit, on, on propose des, des repas de manière ponctuelle. Mais notre idée à moyen ou long terme, c'est de, de pouvoir proposer une, une cantine, en, une cantine dans un lieu en dur. On a un projet en commun, la CIMAD, c'est un centre de demandeurs d'asile, où on a un projet en commun sur Béziers de pouvoir euh, euh, ouvrir une structure ensemble et euh, de permettre à des gens justement qui viennent consommer de, de pouvoir. Euh,